Bonjour les amis, c'est Spice Duck Et aujourd'hui on va parler des nerfs <métitôt> Maman, j'ai plus de munitions Ils sont tous perdus <métitôt> Déjà, quand t'as un nerf, pro, le, la, le, le truc que je déteste chez les nerfs, tu perds à chaque fois les munitions et après t'es obligé d'en racheter. Tu pars au moins cinq fois dans le magasin joué par mois. Bonjour madame, bah, je dois encore acheter des munitions, mon fils en a perdu. Mais c'est la sixième fois que vous venez. Oui je sais, mais ça, ça se perd je l'ai perdu Maximum d'argent <rire> Je crois même qu'ils l'ont fait exprès Tu tires Tu perds une munition C'est toujours comme ça Quand t'as un heure, tu es le boss de la maison Tu peux faire faire tout ce que tu veux à ta soeur, à ton frère Ramène-moi un jus Ok, ok, je vais te le ramener Allez, et fais vite Tu es le boss de la maison Spice Doc Qu'est-ce que tu veux encore Va ranger ta sombre. Désolé, c'est mmh. toi qui range ma sombre. Ok, c'est pas ranger ta sombre de suite. Il y a beaucoup de types de gens qui ont des nerfs. Les nerfs mmh. basiques. Ils ont mmh. un pistolet. Et après, il y a les nerfs collection. Ils ont mmh. au moins 100 nerfs dans leur maison. 100 Des fois, ils n'ont même pas de place pour le ranger dans leur chambre. Ils mettent une pièce juste pour les nerfs. Mais Je sais pas ce que tu gagnes en collectionnant des nerfs. C'est de l'argent jeté dans des nerfs. Chez Nerf, maximum d'argent. Ha <rire> ha ha S'il collectionne des nerfs, là il n'est pas le boss de la maison, il est le boss de la ville. Marchand de glace, fais-moi une pizza. On sert pas de pizza ici, monsieur. Attention, je vais ramener mon autre. Attends un peu, Attends dans la vais. vous vous Pas. Tu me fais une pizza. Et bien sûr, je te fais une pizza. Ok, ok. Pizza tout de suite. Tenez monsieur. Merci. Ça fait combien 4,22 euros. Tenez. Non, quelqu'un m'a volé mon arme Se retrouver. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Like, partagez et abonnez-vous à ah, Yastar.